Ça se voit pas, non? Bowling. <rire> Donc, euh, il commence à être connu. Euh, ça vaut le coup. Euh, par contre, très très difficile d'accès, tout est irrigué. Depuis peu, je pense. Euh, sauf un accès, ça on le dévoilera pas. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut. La déco est assez sympa de l'autre côté, voire même un peu morbide. Euh, puis après, on va essayer d'aller voir ce qui se passe au bowling lui-même. Euh, voilà. Après, euh, pff, grand vide. Voilà, tout ce qu'on peut dire. C'est parti. On termine la saison Bon, si tu veux, allez, on termine la saison. <rire> A cru, <rire> bah non je vais pas faire de bruit parce que c'est assez, euh... aujourd'hui on n'a pas choisi notre jour et du monde autour, donc, euh, voilà. donc voilà. Tu peux me dire un mot vite de l'état euh, L'état, donc il reste euh, euh, ça, c'est pour recevoir les boules qui venaient d'être tirées, bon, j'essaie de la caler, Voilà. Euh, sinon après ben voilà, l'état c'est cassé, euh, là où il n'y a plus rien, il euh, n'y a plus une seule qui, euh, c'est la seule boule qui reste apparemment, et voilà vraiment dans un piteux état mais bon un bowling c'est rare quand même content quand même pour, euh, pour ça et on continue Allez. Donc là, tu as le début de la, de la déco avec le bord, assez euh, bizarre, bon, le choix du propriétaire à l'époque. Euh, on va attaquer l'étage, donc la tour, euh, si vous le verrez de l'extérieur, c'est un moulin, voilà. Donc là on est à l'étage, donc mécanisme euh, du moulin, euh, on n'ira pas au-dessus parce que bon, euh, ça commence à être dégradé d'ailleurs, voilà, il les était. Euh, voilà donc le méca mécanisme du moulin. Il est assez sympa d'avoir fait un bowling dans ce décor là. Voilà. Allez, on va redescendre. Parti. Toi, je pense que tu es comme moi, tu es un peu déçu. Un petit peu déçu. Ouais, un peu. Euh, ouais voilà donc un bowling euh, c'est sympa. Euh, L'architecture aussi. Euh, dans un ancien moulin. Mais vide là. Voilà. Il reste les pistes, une boule, les écrans, euh, ce qui sert à ramener les boules, et voilà, c'est tout. Bon, euh, je pense qu'on va y aller. Il été pillé quoi Bah, pillé, ouais, même les qui, donc euh, je pense que les habitants du village ont dû garder sans souvenir. Euh, voilà. C'est euh, pas la fin de la vie qui a eu Pas du tout. Voilà. Moi je crois qu'on va repartir par notre euh, entrée secrète. <rire> Allez, à la suite au prochain épisode, salut